Si tu désespères en ce moment face à la quantité de choses que tu dois faire, si tu galères à rester motivé, dis-toi, au moins tu sais où tu veux aller. Tu n'avances peut-être pas vite, mais au moins, tu as donné une direction à ta vie. Peut-être que tu as un rêve. Peut-être que tu veux t'en sortir financièrement. Peut-être que tu veux de meilleures relations ou encore décrocher un diplôme. Peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire si tu veux réussir. Tu n'as besoin de la permission de personne. Tu as le droit de rêver de ce que tu veux. Tu as le droit d'exister tel que tu es. Et prépare-toi à être critiqué. Prépare-toi à être moqué. Prépare-toi à entendre pourquoi ton rêve n'est pas possible. Mais n'écoute pas ces gens-là. Reste concentré sur ton objectif. Garde en tête les raisons pour lesquelles tu as commencé le premier jour. Rappelle-toi ton enthousiasme du début. Beaucoup de personnes vont dire qu'ils veulent réussir. Mais ils ne le veulent pas réellement. Ils ne veulent pas autant qu'ils veulent s'amuser. Ils ne le veulent pas autant qu'ils veulent faire des soirées. Ils ne le veulent pas autant qu'ils veulent regarder la télé. Tu dois être prêt à bosser dur si tu veux réussir. Parfois, tu vas devoir passer tes soirées, tes week-ends même à travailler. Et c'est le prix à payer pour obtenir ton rêve. Mais peu de gens sont prêts à payer ce prix. Parce qu'aujourd'hui, on cherche les récompenses immédiates, on cherche les gratifications instantanées, alors que le succès se construit petit à petit. Il prend du temps et de l'énergie, mais tôt ou tard, tes efforts finiront par payer. Plus ça prend du temps et plus ton succès sera énorme. Et à chaque moment, tu dois être prêt à sacrifier certaines choses dans ta vie pour réaliser ton rêve. Tu dois être prêt à éliminer les activités inutiles qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Tu dois être prêt à mettre fin à certaines addictions qui affectent ton énergie et ta santé. Tu dois être prêt à mettre fin à certaines relations qui sont toxiques dans ta vie. Tu dois être prêt à laisser de la place pour faire entrer de nouvelles choses dans ta vie. Tu dois être prêt à faire de la place pour de nouvelles disciplines. Tu dois être prêt à laisser de la place pour des nouvelles informations parce que si tu penses que tu connais tout sur tout, tu es condamné à répéter les mêmes erreurs. Et tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Parce que tu ne sais pas combien de jours il te reste sur terre. Donc vis chaque jour comme si c'était le dernier. Vis chaque jour avec la satisfaction d'avoir tout donné. Ne laisse pas la peur ni la procrastination te priver de tes rêves. Parce que si tu ne poursuis pas ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Et tu dois être prêt à sortir de ta zone de confort. Parce que tant que tu es confortable là où tu es, tu n'auras aucune raison de changer. Tu dois t'endurcir un peu. Tu dois devenir plus fort. Disons les choses telles qu'elles sont. Regardons les choses en face. La plupart des gens abandonnent les choses dès la première difficulté. Il y a des couples qui se séparent dès la première embrouille. Il y a des étudiants qui arrêtent l'école dès la première difficulté. Mais si tu passes ta vie à éviter les choses difficiles, ta vie sera difficile. Parce que la difficulté fait partie du game. C'est juste un test qui permet de filtrer les gagnants et les perdants. A toi de choisir. Ces difficultés sont là pour te faire progresser. Si tu es assez fort pour résister, si tu es assez endurant pour continuer à t'accrocher, si tu persistes, les difficultés passeront et laisseront de la place à des choses extraordinaires. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des gens sont trop confortables là où ils sont. Peut-être que leur situation ne leur plaît pas, mais ils sont trop confortables pour changer. Les Brown disait, « Beaucoup de gens préfèrent rester dans un enfer connu que de tenter d'aller dans un paradis incertain. » Parce que tu es là où tu es aujourd'hui, grâce ou à cause des décisions que tu as prises dans le passé. Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de tes actions passées. Mais ça, peu de personnes veulent l'admettre. Et je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es prêt à t'améliorer. C'est parce que tu es prêt à reprendre ta vie à main. Et voici ce que je te suggère. Si tu passes par des moments difficiles en ce moment, continue d'avancer. Winston Churchill disait si tu traverses l'enfer, surtout, continue à avancer. Continue à prendre des actions. Garde en tête. Ton rêve et tes objectifs. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé le premier jour. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Pense aux résultats que tu vas avoir. Pense aux récompenses que tu vas avoir si tu n'abandonnes pas. Beaucoup de gens l'ont fait avant toi. Alors toi aussi, tu peux le faire.